Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc sur les fractions. Voyons tout d'abord une fraction dans un texte comme par exemple un quart de litre. Nous pouvons demander à Calc de transformer automatiquement la fraction en tapant plutôt de cette manière. 1 suivi de deux diviseurs, de barres obliques, 4. La transformation se fait dès la saisie d'un espace ou directement lors de la validation. Ce mécanisme est défini dans outils, options d'autocorrection, etc. Voyons maintenant les nombres. La saisie de fraction ne donne pas toujours le résultat escompté. 1 divisé par 2 est transformé en date, en raison de la reconnaissance automatique des dates. 1 divisé par 20 ne peut être une date, mais est reconnu comme du texte, ce que l'on peut détecter par l'alignement à gauche. Nous pouvons saisir égal 1 divisé par 4. Les nombres sont reconnus comme tels, le calcul est fait, mais c'est le résultat qui est affiché et non la fraction. Pour saisir une fraction, commencez par un 0, suivi d'un espace, puis la fraction. Cette fois-ci, nous avons la fraction affichée et le nombre correct stocké dans la cellule. Notez que les fractions sont réduites. Si nous tapons 0, espace, puis 2 divisé par 8, nous obtenons 1. Le format peut également être appliqué à un nombre saisi ou calculé. Par exemple, si nous avons des nombres de ce genre avec une formule, nous pouvons appliquer le format fraction. Attention, par défaut, un seul chiffre. Au dénominateur. Méfiez-vous donc des erreurs d'interprétation en lisant votre tableau. Rappelez-vous la différence entre valeur affichée et valeur réelle contenue dans la cellule. Par exemple, si nous entrons directement la fraction 0, puis 2 divisé par 7, nous avons apparemment le même résultat, mais la valeur réelle stockée sera bien sûr différente. Le dénominateur est calculé de façon à obtenir la valeur la plus proche compte tenu du nombre de caractères de remplacement. Vérifions. Si nous reprenons notre jeu de données initial, appliquons le format fraction, cette fois avec deux chiffres dénominateurs. Nous pouvons également forcer... la valeur du dénominateur à une valeur donnée. Passons par le dialogue Format pour avoir davantage d'options. Nous pouvons diviser par 2, 4, 8, 16, 10, par exemple, 100. Pour terminer, rappelons que définir un style vous permet d'appliquer rapidement un format, mais aussi tous les autres attributs de présentation.